Des, portaux, des, marges, des sacs de mer, des crêpes, des trousses de rêve, des livres neufs, des cahiers de vagination l'été, des rapides aux grasses, les grâce, des planches et des sables. Un prix imbattable. Du 22 juillet au 30 août 2010, visitez rapidement le magasin Nogima le plus proche de chez vous et bénéficiez d'une remise exceptionnelle de 15% sur tout achat. Tout à fait, où je fais des propositions de cours pour l'année euh, 2011-2012 auprès de ma supérieure hiérarchique. Et ces derniers, je les envoie ainsi, m'ont proposé de prendre en charge le cours d'exigence de licence deuxième année. J'ai donc commencé à préparer, au mois de, de juin-juillet dernier, un support de cours euh, qui soit une, une méthode, qui devienne une permettent d'aborder les différents enjeux méthodologiques de l'étude d'un texte en Ancien Testament. Une fois de retour euh, après l'étranger, au mois de septembre, j'ai choisi de mettre en pratique cette méthode sur la base du texte de Juge 14, c'est-à-dire le mariage de Samson. Et donc pendant le premier semestre, les étudiants de L2 ont laborieusement souffert expérimentale de cette méthode. Ils ont été mes chers collègues. Je vous en remercie aussi. C'est grâce à eux que vous pouvez vous apporter. C'est grâce à la de que j'ai pu améliorer ce support de cours et pousser jusqu'à la publication ce qui était un pas simplement en travail d'enseignement. On est heureux qu'on peut distinguer cette structure concentrique. Qui date cette structure concentrique Quel est le centre oui. Précisément, dans le verset 11, quel est le centre Donc oui. Donc okay. oui. par l'étude simplement de la structure concentrique, on arrive à trouver le centre de ces trois versets et à dire que ces trois versets constituent une entité apparentie un retour sur la première partie euh... il y a une grande partie euh de cette première partie, excusez-moi la qui s'intéresse au statut des écritures. C'est également à la suite du colloque de la Ceva organisé à Montpellier en septembre dernier, où j'avais demandé qu'il soit acté dans la résolution finale qu'une réflexion soit entamée dans la communauté d'Église de la séra et des femmes, que ce soit en termes de réflexion sur le statut des écritures. Et c'est un petit peu dans, dans le même courant que la question de savoir pourquoi multiplier les traductions, même si c'est source de conflit. Il me semble qu'en euh, avant de la question de la traduction, il y a la question du statut des écritures. Si nous nous retrouvons en tant que communauté d'Église, autour de quoi nous nous retrouvions Et il me semble très important, lorsque vous commencez l'exégèse, de vous de devoir qualifier votre texte biblique, de dire que ces paroles de Dieu, ce n'est pas suffisant. Il faut que vous sachiez à quoi vous avez affaire pour savoir comment vous allez vous y prendre. Alors j'essaie d'initier une petite réflexion. Vous verrez que j'ai ma propre idée sur le statut des écritures. Pour euh, vous mettre l'eau à la bouche, je peux vous dire que euh, c'est l'histoire de la prise de conscience progressive des mécanismes du salut. Si vous n'avez pas eu le temps de prendre la note, les notes, achetez le livre. Donc je n'aurai peut-être pas la définition. jean François, tu disais tout à l'heure un petit mot sur, euh, sur ce livre. Effectivement, c'est un point important. C'est la place de l'exégèse dans la traduction et dans le travail d'exégèse. Et humble expérience euh, d'expatriés, j'ai pris conscience un petit peu des enjeux des relations interculturelles. Et les travaux exégétiques actuels ont clairement tendance à dire il n'est pas possible aujourd'hui de faire d'exégèse non contextuelle. C'était ce mythe de l'exégèse européenne ou occidentale, peut-être américaine aussi, que de penser que par des moyens scientifiques, on pouvait parler objectivement d'un texte biblique, en se dénuant de tout présupposé culturel inconscient. Donc même en c'est un acquis, on sait que l'exégèse incontextuelle est impossible. Il faut se résoudre au fait que chaque exégèse injectera dans son exégèse les présupposés d'ailleurs par le temps inconscient, ne serait-ce que sur les points sur les il va euh, choisir de travailler. Alors plutôt que d'avoir euh, peur d'être pris euh, en défaut et de prise sur le fait euh, d'avoir injecté une part de moi dans le excellent, hein, je me suis dit c'est une opportunité. C'est une façon de dire que le texte s'adresse à nous, individus, aujourd'hui. Alors c'est un récit. Mais comme le dit Jean-François, il faut savoir prendre les risques. Alors j'ai pris ce risque. Et c'est de là que vient le titre de la rencontre innocente. Dans l'exéthèse de Juge 14, dans la deuxième partie, donc la mise en pratique, Samson part à la recherche d'une femme. Il va chez les fiches, hein, ses étrangers. Et il a tout Je suis venu parmi vous, effectivement je rencontre rencontré quelques problèmes, mais je considère ce voyage comme un voyage initiatique, parce que j'ai grandi au milieu de vous. Alors j'espère qu'on va finir comme Samson. Et je célibataire, en train de faire tomber un temple étudiant tuant de la C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de moi, mais pas non plus, une, une identification avec les méchants qui ont de Donc la rencontre innocente, c'est la rencontre de Samson avec le philistin, hein, qui est parti comme une innocente. Et c'est aussi maintenu par lui. Sim. <laughs>